Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 163, et j'ai nommé le Cheese. Cadeau d'un abonné, merci à Marc-André qui m'a donné cet échantillon là, c'était un 3.5 si c'est pas plus. Un gros merci, trois variétés que Marc-André m'a donné. On se rappelle que j'ai fait une vidéo sur le Amnesia, j'avais été vraiment surpris de ton Amnesia. Maintenant, le cheese, je sais que Marc-André m'a dit que c'était sa variété préférée dans les trois qu'il m'a envoyé. Je vais spécifie aussi que Marc-André a sa chaîne YouTube. Allez voir ça. C'est un gars qui fait pousser du cannabis. Euh, ça s'appelle le Gros Show. Gros en anglais, G-R-O-W. Show, S-H-O-W. Donc... Euh, le cheese de Marc-André, euh, j'en avais fumé un petit peu avec lui, mais je pense qu'on avait fumé un joint ensemble avec tout son cannabis mélangé. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de bon goût dans ce cannabis-là. Et puis, lui m'avait dit que ce serait sûrement le cheese qui avait ce bon goût-là. Pourtant, quand j'ai essayé le cheese à la SQDC, le Balmoral, non, cest le le Balmoral? Le Balmoral, oui, c'était le UK cheese. Euh, j'ai été voir sur le site de Leafly, je pense que le cheese, puis il y a le UK cheese, j'ai pas lu toutes les descriptions, mais j'ai arrêté sur euh, le cheese, puis c'est écrit « poivré, citronné, herbal ». Herbal, là, euh, ça doit être fleuri, je crois, parce que c'est écrit en anglais. Le cheese, ce que c'est intéressant aussi, c'est que la photo qui montre euh, sur les Leafly est vraiment identique à ton cannabis, Marc-André. J'ouvre ça tout de suite, j'ouvre ça tout de suite. J'ouvre tout tout de suite. Puis le cheese de la SQDC, il avait vraiment un goût de fromage. Vraiment, vraiment, vraiment. Celui-là, il, il goûte pas le fromage. Il goûte pas le poivre le citron. La raison pour que je suis rapide sur ma, le Ziploc, je peux pas l'ouvrir. Il était tout scellé. Euh, C'est à cause qu'il m'avait fumé, fumé un joint et il m'avait dit que le goût, super bon goût, ce serait peut-être son cheese. Puis je dit, voyons non le cheese, d'habitude, ça, ça goûte fromage puis ce pas super agréable. Mais celui-là qui m'a envoyé, qui a fait pousser lui-même. Ben. Non. Ça a un goût de cheese, finalement. Moi, je trouve qu'il est juste comme ça. Il est très bien réussi. Juste à cause de la photo. Je te le dis. Il est pareil comme la photo sur les Moi, j'en serais vraiment fier. Euh, on sait que les compagnies à l'ESPDC essaient de faire du Blue Dream. Euh, je parle vraiment là, de Tokyo Smoke Et je le sais je le sais que les phénotypes ça peut être différent d'un à l'autre mais ça n'a rien à voir avec du Blue Dream euh, je suis Là aujourd'hui on est dimanche cette semaine on va être obligé d'appeler Canopy, on va être obligé d'appeler Tokyo Smoke euh, Weedman n'a pas vraiment aimé les commentaires du monde sur euh, Instagram me disant que le Blue Dream d'Aurora pouvait être du Blue Dream et que le Tokyo Smoke, le Blue Dream de Tokyo Smoke, le Rise, pouvait être aussi du Blue Dream et que le goût pouvait être différent l'un à l'autre, comme ça, et que c'était comme ça. J'ai un petit peu de misère à m'exprimer, mais moi, je vous le dis que le Tokyo Smoke, le Rise, c'est pas du Blue Dream. On va appeler Canopy. Aujourd'hui, on est dimanche. Je peux pas les appeler. Je vais les appeler... Tokyo Smoke. Puis on va savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans. OK? Winman, c'est la référence. OK? Winman, c'est l'original. Oubliez-le pas. On va en avoir le cœur net. On va avoir la vérité. La vraie vérité. C'est ici qu'on a la vérité avec Winman. Le Rise, je ne le laisserai pas aller comme ça. Euh, je le répète. Le Rise est bon. Le Rise est agréable. Le Rise a quand même une cocotte assez euh, respectable, Ils ont même des belles couleurs. Le Rise, de Tokyo Smoke, c'est bien, mais c'est trop cher. Ça ne goûte pas le Blue Dream. On va continuer avec le Rise. Je ne lâcherai pas ça. J'ai vraiment pas aimé les commentaires en privé de certaines personnes. Je sais qu'un Blue Dream peut être différent de l'un à l'autre à cause des engrais, à cause de la lumière, à cause de son environnement, à cause que la, le phénotype le, la, la graine au départ, ce c'est pas, est, est pas la même, même, même chose, vous comprenez? Quelqu'un qui m'a déjà dit un exemple, qui était euh, vraiment super bon, euh, des parents qui font des jumeaux. Les jumeaux peuvent être, être des enfants euh, différents physiquement, vous comprenez? Mais euh, le Rise de Tokyo Smoke, c'est pas terminé. c'est pas terminé. On va appeler la compagnie, on va savoir c'est quoi les vrais... Le vrai... Euh, S'il y a un changement là-dedans, il y a -il du Blue Dream mélangé avec d'autres choses. Est-ce que c'est seulement 20% Blue Dream? Parce que je vous le dis, le Rise de Tokyo Smoke est quand même de qualité régulière. La cocotte a des belles couleurs. Ça vaut pas 36,70. Ce n'est pas du Blue Dream. On va revenir au cheese de Marc André. Marc André un abonné qui a aussi sa chaîne YouTube, comme je vous ai dit tantôt. Le Grow Show. All right. On va rouler ça tout de suite. Je vais vous mettre une photo sur Instagram. Weed Indicoman. Donc, euh, si cette variété-là existe, le cheese, même si ça a un goût de fromage, si elle continue à être reproduite par les gens, c'est parce que les gens aiment ça. Parce que les gens aiment ça, ce goût-là. Parce que si la variété serait vraiment dégueulasse, ben le monde arrêterait de la reproduire. Puis elle n'existerait plus. Non, non, ça a un goût de fromage. Puis je comprends pas pourquoi ici le cheese, n'existe pas un goût fromager carrément sur le site de Leafly. Ça n'a aucun goût de poivré, comme l'indique le site de Leafly. Puis je suis vraiment convaincu que c'est du cheese. Je te dis, la cocotte est pareille comme le site internet de Leafly. C'est vraiment euh, la même, même couleur. Je me demande si ce pas ta cocotte qu'ils ont pris comme photo. Euh, moi, j'en serais vraiment fier. Il n'y a pas un beau look. Je ne veux pas que tu de peine. Euh. Il n'y a pas un beau look. Peut-être qu'il est fait comme ça. Euh... C'est quoi je veux dire par le, le, le, le pas un beau look Les fils bruns sont longs en maudit. Euh, les, les poils bruns sont vraiment très très longs. Euh, je sais pas si c'est parce que tu les as fait pousser trop longtemps. Je sais pas. Je ne sais pas. Allez voir la réponse pour les fils bruns. sont très longs. Peut-être que c'est la variété qui est comme ça. Euh... On, on dirait que c'est. Euh... J'ai besoin m'exprimer, on dirait que quand j'en regarde ça, on dirait que c'est... On dirait que c'est... J'ai jamais vu des fils bruns aussi longs. Pour ces des trichomes, euh, il y a tellement de fils bruns, hein, de poils bruns. Les trichomes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins que l'Arménia. C'est quoi? L'Amnésia, Amnésia, amnésia excuse-moi. On va fumer ça. On fume ça. J'ai détruit ta belle cocotte. Ça, c'est plate pour la photo. All right. On égraine ça. Le cheese de Marc-André. Le look à la loupe est un peu moins beau. Euh, un petit peu plus de feuilles que les produits de la SQDC. Ton trimage ne te donne pas 10 sur 10. je te donne 9 sur 10. Les poils longs, je ne sais pas, comme je l'ai dit, c'est la variété. Ou si c'est parce que ça a été poussé trop longtemps. C'est euh, Son goût de cheese est plus agréable que le UK cheese, le Balmoral de Tweed. Moi, je trouve que c'est cheese avec un, un bon goût. J'ai l'impression que c'est genre sucré fromage. Rien à voir avec les informations de Leafly. Alright, on allume ça. Merci vraiment Marc-André. Cadeau comme ça, ça m'aide beaucoup. Ça fait des vidéos. Tout le monde aime ça. Marc-André est convaincu que je vais plus aimer le cheese que l'amnesia. Je me rappelle que l'amnesia, je me rappelle plus du goût. faudrait que je me rappelle. Je regarde la vidéo euh, Amnesia pour me rappeler un peu comment je l'avais décrit. Mais je me rappelle que je l'avais quand même aimé, l'amnesia. Il me reste encore un morceau ici d'Amnésia, je crois. Puis, euh, je pense que le look était plus beau que le cheese. On aime ça. Le Grow Show. allez voir sa vidéo. Ses vidéos, il me montre comment pousser. Il montre ses plans. Où est-ce qu'ils sont rendus? Quelle journée de floraison? C'est mieux ton cheese que le UK cheese de la SQDC pour le goût. Il est bien comme lui. La vidéo auparavant, l'Arnesia, le harmonic, harmonique de, de l'Ontario, était plus désagréable à fumer que la senteur. Lui, c'est le contraire. Il sent le cheese, il sent... Euh, mais il sent quand même un, un bon goût avec le cheese. Comme là, le fromage, je le goûte plus. Il est bon, ton pote, man. Félicitations, man. Il est vraiment bon. Euh, il est bon, puis le look n'est pas beau. On s'en Si Il est bon, Tant mieux. ça a été bien floché, ça brûle pas la bouche vraiment cool les gars que vous fassiez pousser du pot de même vraiment cool, je suis vraiment content pour vous autres je peux pas te dire quel j'aime mieux entre l'amnésia et celle-là euh... en que je tu sais j'ai juste fumé un joint de ça il m'en reste encore je pense pour un joint Pas fruité on dit sucré Puis ça comme je te dis je te laisse là dessus ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur le site de Leafly. poivré, citronné, herbal herbal je pense c'est fleuri selon le symbole herbal c'est en anglais ça vient des années 80 c'est une descendance du skonk numéro 1. Et puis d'un euh, phénotype. Désolé, je la misère avec l'anglais. Donc ça rapporte qu'un skunk numéro 1. Je connais pas beaucoup ça, skonk numéro 1. Hey, je te laisse là-dessus. Merci beaucoup à Marc-André. Il va me rester euh, un produit à Marc-André à essayer. Il m'a dit que ce serait peut-être le produit que j'aimais le moins. Et puis euh, de le faire en dernier. Et puis de me laisser aller, voir, euh, voir à ce que je ne sois peut-être pas content, que je, sois, euh, que je dégrade son cannabis. Donc, euh, on va voir à ça. Merci beaucoup, ton cheese. Félicitations. Euh, un look un peu bizarre quand on regarde à la loupe. Euh, les poils bruns, très, très, très, très, très longs. Euh, mais le goût vraiment plus agréable que la senteur. Ça sent pas le fromage quand on le fume. Euh, même un petit goût sucré agréable. Merci à tout le monde. Mettez un pouce. Il y a une autre vidéo qui s'en vient bientôt. Ciao